Albi, magnifique ville du sud de la France, aussi nommée la Ville rouge de par ses édifices en briques aux couleurs rouges, possède un patrimoine remarquable, dont l'histoire débute au Moyen Âge. Nous allons commencer ce voyage en arrière avec la plus remarquable œuvre jamais créée. Nous voici à la place a, le cœur de la ville, situé au pied de la cathédrale. La cathédrale Sainte-Cécile est la plus grande cathédrale de briques au monde et la seule entièrement peinte en Europe. Cette église fortifiée a été construite entre 1282 et 1480. À l'intérieur, son cœur et son ensemble au style gothique, bien que menacé pendant la révolution des protestants et des révolutionnaires, ainsi que par les aménagements qui ont été faits, a survécu presque entièrement. Il constitue aujourd'hui l'une des plus importantes structures de la sculpture française de la fin du XVe siècle. Dirigeons-nous maintenant vers un autre endroit, aux allures de forteresse, mais qui, à l'intérieur, Dévoile un petit coin de poésie. Le Palais de la Berbie, ancien palais des archevêques d'Albi, forme avec la cathédrale l'ensemble monumental de briques le plus puissant en France. Le palais abrite un musée essentiel. Il contient la plus importante collection au monde d'œuvres de Toulouse-Lautrec, peintre albigeois post-impressionniste. Continuons avec l'église Saint-Salvi et son cloître. L'ensemble, d'abord construit en pierre, puis en brique, présente une architecture à la fois romane et gothique. La collégiale est une des plus vastes églises romanes de l'albigeois. Elle possède un étonnant clocher tour de guet et est l'un des plus anciens bâtiments d'Albi. Demeure des évêques, son cloître, édifié dès 1270, a été partiellement détruit au cours de la Révolution française. La partie restante donne sur le Jardin des Simples. Un petit espace vert, lumineux et paisible. Nous allons maintenant terminer ce voyage avec les rives du Tarn et le Pont Vieux. Construit au Xe siècle, ce fut le premier pont sur le Tarn. En reliant les Français séparés par la rive, ce pont a permis le développement économique de chaque côté du Tarn. Il comportait à l'époque un pont-levis à chaque extrémité, des maisons et au centre une chapelle sous forme de tour fortifiée. Avec le temps, tout cela disparut. Lui aussi fut d'abord construit en pierre, puis des briques furent ajoutées. En 1820, pour s'adapter au transport de la révolution industrielle, sa chaussée fut élargie. De nos jours, c'est l'un des plus anciens ponts de France à être encore utilisé pour la circulation. L'histoire d'Albi ne se résume pas à ce bref historique. Aussi, il convient à chacun de la découvrir davantage en venant visiter cette petite ville, qui, par ses trésors, montrera à chacun des atouts différents. Ce qu'il a ici que je trouve pas ailleurs, c'est le côté environnemental, tout ce qui est nature, le terme. Et le côté rural, tout ce qui est mélangé avec le pont, avec le timbre et les voitures, etc. Ce qui fait que c'est ça qui, qui me plaît. Alors ce qui me plaît dans la ville d'Albi, c'est qu'on n'en finit pas de découvrir les petites rues. Je ne les connais pas encore toutes. Pourtant, ça fait plus de 25 ans que j'habite dans les environs. Et ce qui me déplaît, malheureusement, c'est comme dans beaucoup de villes, c'est les travaux mal coordonnés, mauvaise circulation. À part ça, euh, tout va bien, Albi.